C'est un trou hein C'est un avion ça Qu'est-ce que c'est Non pas du tout. Vu ça fait les... oh, que C'est drôle à voir. Tu dirais un concordant plus petit. Michel, tu sait sais pas regarder la jumelle Il ferme, hein, Mario Parce que c'est vraiment beau à voir, tu sais. Tu dirais tout, euh, qui c'est Bon, puis sautez J'ai plein de feuilles à mon caméra, moi je ne sais pas ce que c'est, hein.